En se faisant baptiser du baptême, ma bribe de texte encore pour vous entendre, et tout le peuple qui l'a entendu, qui l'a entendu, et même les publicains, et même les publicains. Pourquoi ils ont dit même les publicains? Là, ils ont dit et même les publicains, ils voulaient d'autres sept la plus méprisée. Yes. C'est les gens de cette secte qu'on n'aurait pas pensé hmm. par rapport à pharisiens. Tandis bien qui ça yo Jean-Baptiste abdi Jean-Baptiste dit il était déjà attendu Jean-Baptiste a annoncer Jean Jean annoncé celui qui doit venir Amen Ça a dit encore pas ça dans texte ça dans le même texte Oui en se faisant baptiser se faisant du baptême de Jean été la cause principale, la raison principale du baptême de Jean. Depuis ou non ou baptisé même dans Jésus-Christ, faut ça. Le baptême de Jean fut pour amener les gens à croire au Messie qui devait venir. C'est-à-dire que chaque grand monde qui a baptisé le peuple a venu en baptême. Je crois dans le Messia. Vous m'êtes baptisé. Jésus. suis. Je crois dans le Messia. Vous m'êtes baptisé. Jean parlait là, prophète là. Moi aussi, prophète de Dieu, je crois que je me baptise. Alléluia. Où est-ce nous, même les publicains, notez ça bien, On justifié Dieu. Même, oui. même les publicains, on, on, on, on les appelle Les gens de mauvaise vie Pourquoi nous là Amen amen, amen. On les appelle les gens De mauvaise vie Quoi qu'ils sont des juifs On les appelle les gens de mauvaise vie Par rapport à Sept, y'a appartenu là, groupement y'a, etc. Je ne vais pas rentrer dans un groupement mal détaillé pour ce qui qui ça, public intérieur. Je ne vais pas rentrer là. Même d'autres texte a dit des gens de mauvaise vie. Mais dans le verset 36, regardons un verset. Gadon verset peut-être en pile de nous. Il n'y a pas de gros pour moi, mais pour moi, y a son capital. Regardez le verset. Parce que, lui, nous, dans lui, tout le monde, qu'un bébé voyez, le verset Verset 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Le verset 30, Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, vous avez dit bien, oui, qui ça les docteurs de la loi, les pharisiens de la loi, et les docteurs de la loi, en ces ces ne faisant pas baptiser. remarqué, ou pas remarqué depuis longtemps, ces nègres de connaissance qui ont barré l'évangile là. Oui, cabaret, cabaret, cabaret. Les grands, les grands religieux. Les grands ah. religieux. Ou pas remarqué depuis longtemps, ces nègres religieux, les grands religieux qui qu ont barré l'évangile là. Nous-mêmes, nous-mêmes. Les grands religieux, ils ne sont pas d'accord pour contre Jésus-Christ, non Non. Parce que dès que contre Jésus-Christ, ils ont même baissé. baissé oui. réputation, leur honneur. estime. Oui. Pour nous, on de l'Ouest, c'est Jésus-Christ, réalité. On prend notre valeur, on prend notre diminuer. Et là, ils ne sont pas dans mon pour Jésus-Christ, ils hein? ne pas avec moi. Oui. Et la raison principale, c'est pour nous qu'à conserver l'honneur. Oui. Même là, il y a des cols dans le il y a des évêques, il y a des bishops. Mais il y a une compétition avec Jésus-Christ. Compétition. Vous y Jésus. Par exemple, so, so si vous avez un cadeau, un cadeau, et vous avez dit merci Jésus, merci Jésus, ou pourquoi vous avez dit merci. Jalousie quand vous monté dans quel? Et vous avez dit merci Jésus christ Je me suis enfin, il y que Jésus n'est pas qu'un deuxième. Je me moi, je me suis pas la mission je me suis dit, je me suis je me suis dit, je me suis dit, je me suis je me dit, dit, je me dit, dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis je me dit, me je ne sais pas si de faire encore. Je suis de après je dire Jésus merci. Je Jésus, vous merci d'abord. Jésus, dans le Et bon, bon. Qui aime des bonbons comme ça? Je suis bon de dire, Jésus vous dit suis de dire, Et Jésus, oui. Nous avons vraiment bien Bien, bien saisi. Papa prend place à Jésus. Papa prend place à Jésus. Pas fait ça. Même dans la pensée. Regardez, même si on a un le on elle on a un bâil, a on a un le bon Dieu gloire, bâil, on un parce que jésus jésus on on les grands paleto. Les grands chabouas. Les Les ont une fois parlent Les gens qui des de ils ont Et puis l'homme paraît, des points paraît, des c'est moi! tremblé pour dire que c'est bail passé. Les bails je pas bien avec parce que je pas si je suis bien avec le passé. Je pas je pas je pas le Je je ne dis pas bon, non? Je ne dis pas bon, non? Je ne dis pas là Je ne Je Je Je Fond d'accord, ça, son réalité. Jésus guérit l'aveugle. Qui est-ce qui n'est qui, qui avec, excité? Ah, oui. Pharisien, docteur de la loi. Non, comment le guérir là? Mais là, là, depuis, depuis, depuis, depuis le fait qu'il y a avec lui. Il n'y en a pas qu'à faire rien pour lui, non? Quand Jésus guérit là, Comment… On, comment… On, comment… On, comment… On, comment… comment… comment… comment… comment… Comment… Regardez. Bon, ma je prépare une étude, si bon Dieu, bon, m'a me permission. je prépare une étude pour nous sur… sur grand pal, sur les religieux pour que vous Pour être depuis notre temps, ce n'est pas religieux, n'est-ce pas avec soutane, nèg avec… Souten, avec et qui ont une grosse place qui va barrer l'évangile là Qui, qui, qui, qui chargé un bout de papier dans mes mains, qui fait doctorat, qui fait ceci, etc. Qui Et les acheter, Les états unis pourquoi vendre doctorat comme ça? Ils ne pas la là. Et tout le monde qui attendait, moi, qui attendait pour nous compter ça tout. états unis vendre doctorat, papier doctorat en pile. Vous connaissez l'appareil, pas le docteur indien, ou même pour rappeler les devant raqueteur etc. même si même même même même même même même même même même même même même même même même même même de à a mon gros problème Bible, à mon problème grammaire, à mon, à mon, à mon, à mon, mon, mon, mon, chargé de problèmes. Nous problème nous nous bien saisir. Donc, messieurs, il y a barré pour qui ça. Il y aurait les messieurs en jugement qui depuis, depuis né l'avec un personnage passé il a compassion pour lui il ouais. pour ça pour la première fois la pour la première fois il ouais. bon pour y renvoyer dans le tribunal peut-être ça la pour juger parce que ouais, il pas pas de douer le juge mon Gloire à Papouillot. On va là avec moi. Parce que si je dis « gloire à n'est que vous vexez Mon niveau de l'arrivée, il Avec la dimension, dis-moi ça, nous voulons. Soyez avec, vous avec, c'est bénéficier, vous il dit, si nous le quoi dans le il pas de bêtise avec mon cher, fréquent. Mm. Eh, ou, hein. mm. <tout> On est tout pas eh, <tout> <tout> eh, <quand> <tout> il a de bêtise avec mon disciple, monsieur. Il Qui pour être dans le tribunal? Parce que, il ouais. Je ne parle pas de mon papa, je de devant nous. Je ne peux pas devant ah, il me fait un jet d'où là <rires> Bon de quoi ça là? <rires> Est-ce que nous là? Amen. Ah, ma pile sous pas ça là pour vous, ma pile sous pas ça là. Même ma pile sous pas ça là. Pour qui ça y a été Pierre Jean? Parce que on a fait 40 ans devant un temple cocobé. Tout le monde connaît, tout le docteur la loi connaît. Tout le monde connaît. Net du fait que monsieur Guérin le nom de Jésus-Christ, il a arrêté pour ça. Non. Et pas pour faire ça, et pas pour dire ça. <laughs> Qui est-ce qui a été là? Un religieux, oui. Il n'y a pas un intérêt à la dame. C'est non Jésus. Même si vous n'avez pas parlé de Jésus-Christ. Depuis notre monde, si cet esprit vous permission, permis, je prépare un document sur les hommes religieux pour nous. De pouvoir, de pouvoir, plutôt, quête, ça m'a dit à l'fond, oui. Ou en entendant la vie, voilà, plutôt pipé, néga, bib, que néga, arson. Parce que, maman, néga, arson, qu'on relève, que nous relève, ou grand, en pile fois, espoir, c'est sous nous, Il connaît avant diable à casser coulis, oui. la plante en font chape. Plusieurs fois, moi, moi, moi, plusieurs, plusieurs ougans qui parlaient, indiquaient qu'indiqué indiqué qui disent que l'évangile n'est pas c'est l'espoir. Il dit, j'ai besoin. La guerre dans Jésus-Christ. Là. Il Il dit pourquoi l'église pour la tête. Parce que l'elfin qui le diable, mais il faut qu'on côté. ou est ou qu'on a ou il faut qu'on côté la tête Pour le cas sécuriser. Ça a eu bon sens ce ça, mais là, il y a Comment dire Où est l'évangile de la parole Les grands hommes religieux. Pas vrai, où Les professeurs de théologie. Est-ce que tu es, tu pas des hommes religieux pour dire ça? Et tu es là pour vérité. Tu sais, négro, négro, dang, grisé. On dit pas possible. En même si négro te calomnie même pour prends même si négro t'assure par une miette monsieur. même ceux qui ont même ceux qui ont été pour tellement n'importe quoi bail gens <laughs> ne sont là les là les créé prison pour moi ils ont montré le monde yo, yo, yo, bruit, yo courir dans le monde, ils yo ils yo Tout ça, c'est le plan. C'est ça besoin de faire. Dans la semaine, nous ne pas Nous Nous Nous je vais travail, job le travail, pour me faire. visiter visite les boubilles dans le bois. Encouragez-vous. Parce que maintenant, tête prie avec vous. Bénis-vous. fais ou connaître l'évangile fait pour malhérir. Fais-vous connaître l'évangile fait pour malhérir. Je dis ça. Je nous ça encore. Noir sur blanc. Parce qu'on ne peut pas prouver que l'évangile est fait pour grandir. L'évangile fait pour malheur. Maintenant, l'on grand n'est venu ou l'homme millionnaire vient dans l'évangile, ça a été miracle. Mais Jésus connaît ses miracles. L'homme millionnaire vient dans l'évangile, il est Mais l'évangile fait pour malheur. Tout ça, Mamdoula, c'est une étude qui est dans la Bible, qui t'a bien fait. Noir sur blanc, Et n'y a pas forcément force de ça. Et qui raison essentielle qui fait l'évangile fait pour malheureux? Puisque bon Dieu, c'est lui qui sous la race humaine, c'est lui-même qui cause principale de toute la race humaine. Bon Dieu veut pour tout le monde vivre. Mais puisque bon loi mettre la terre, bah, les fils de l'homme administré. Depuis non. Dispensation gouvernement humain, ils remettre l'administration de la planète aux hommes. Mais qui ça, ça, ça monsieur, vous mais Monsieur, vous ramassez la planète là. Vous accapariez la planète là. Est-ce que vous avez entendu ce que vous m'avez dit là? Vous accapariez la planète là. Autre groupe de groupe tout bien planétaire aucun bilan mais l'autre nommé qui gagnait 104 milliards, 110 milliards pour compter. Pourquoi <laughs> voilà. la terre selon statistiques, Monsieur Obai? 7 milliards d'habitants. de bien Sur la vie, un thème propre. Ça me dit à l'hôpital. En thème propre, bon Dieu crée un système pour tout le monde, pour tout monde milliardaire. Bon, même si vous pas être milliardaire, mais pour tout le monde multimillionnaire. Vous avez ah, dit que vous avez ah. dit que vous avez ah. dit que vous avez ah. dit la vous avez ah. dit vous avez dit que vous la vous gens qui vous avez dit Les vous vous avez dit que vous dit Saadou, lui, gagne eh, eh, eh, 100 milliards. Saadou, lui, gagne eh, 60 millions. Saadou, lui, gagne 200 millions. Et finalement, on ça a même à mourir grand goût. Une fielle de pété parce qu'il n'y bah avait rien pour le manger. Finalement, on ne qui pas Je ne bloqué des ne pas là. Mais c'est Finalement, ça passe. passé. Quand y a là, les fait une répartition, Trois ont fait il y a un petit groupe de gens, un petit grand groupe, qui dit Bon, je ne peux pas mourir grand groupe, je prends les âmes. Et puis ça, il y a un dans le camp. L'autre camp de gens est tellement grand. Il n'a pas de moyens, pas de Le grand groupe, il garde tout le monde, il joue devant, il y même des gens et tout. Mais il n'y a pas rien salta non Il n'y a pas ça le Dans le monde. Pour y il y a des on avec une finalité pour il y a des et il met l'école dans temps. le bandit là. Et puis il il faut le manger tout. Et puis, il y a même encore plus de jusqu'à ce que l'éliminé, il tout. Et puis, il y a débarrassé la veille. Oui. Vous ne pas tant de gens. Vous ne pas seulement ici, dans tout le pays est net, oui. Tout le pays est net, il y a des âmes. Et puis, ça, yo prend ça. Et puis, l'autre, là, même ça, qui a autant de drogue, drogue, qui L'État veut le contrôler. Il y a groupe de monde qui veut le contrôler. Et puis, il y a un qui dit là, on un il y a même un et puis, gros qui pression pour le Mais un conseil qui ne dans rien qui n'est pas calme dans le qui n'est pas calme dans le qui n'est pas calme dans ceci, et qui n'a pas le moyen du tout, tu m'as laissé ça pour Mais le Seigneur garder ça. Il dit, je vais avoir pour nous. Il dit, même si nous perdons la terre, même vous avez ciel pour nous. Je ne pas on la terre, la terre déjà. On ne pas le ciel. Et la terre, pas besoin la terre encore. Quand on la terre, même si on ne peut pas la faire. Comment on a la terre Oui. il on a la terre, prend la terre vous déclarer la terre son village. Tellement vous avez contrôlé. Par exemple, vous avez dit que vous vous avez dit que vous avez vous Et si on voulez reprendre dans Et Et si on veut le baoule, pour le baoule, Vous ne va pas comprendre, ou elle dépose le bâdouin, qu'on le aller derrière, demander pour qu'il soit pour le faire comme ça. Je ne moi, pour demander ça le faire avec. Donc finalement... Finalement, la terre là, ou la tête tournée, elle est Je ne pas ça là Je monsieur, je la vérité, elle bien peux pas Je je Je ne Je suis Je je ne sais pas Parce que je me sens moi, comment ça même Non, pas Comment que je pas je déposer. Mais depuis avant de me déposer là, je dis, depuis que je là, on perd. On ne pas apprendre en plein bon er <à l 'air> Même si je suis gêné, bon, ça, je ne comprendre. Excusez, monsieur, je ne peux pas dans la vie, dans et c'est ça que doit dans le monde entier Etc. Le Jésus, oui, ça. Le bon Dieu, dans ciel là, ou ça. Il veut Jésus, dit, Jésus, je vais le consommer moi. Je Amen. Côté nous, là, y peine, nous, nous, manger. nous, il y a quand dans manger oui non il et pauvre oui il n'y a pas de combattre pauvreté. Il y a de combattre de pauvres. Par exemple, quand il y a lorsque un président sous tête dans le monde entier Autant de fois, peuple amour, le président est content. Ouais, oui, a président peu le pauvre mon grand Nous qui Il y président président, côté bateau sauver le monde. Il a pour aller à la président s'en fout. bateau, bateau, la fierté j'ai entendu ça pour que j'aurai pas Qui mon péril. Moi j'ai Jésus en pile, moi j'ai l'évangile en pile Jésus pensait avec nous Est-ce qu'on est vous, là, avec moi? Est-ce qu'on avec moi? Jésus pensait avec nous donc, là où on m'a malé ou pas prendre l'évangile, on perd toute vie ou neuf. Dans la province, je parcouru, je visité 16 bases, je fait trois départements. Je suis côtés loin, je suis côtés la machine, je pas arrivé, ça a pris côté machine pas qu'à monter en pile la boue en pile gros monde m'a monter en pile en pile on pil, pil. garde on sait de malheureux on sait des monde mais ça quand courage mon garde l'or vous garde moi dans nom Jésus dans bouche vous garde moi nom sous Jésus-Christ côté les rageux mon qui a sorti de loin pu au venir dans un cantique oh on même on pas on pas faire effort non pour le loin là là devant mon dieu ça me doit là on pas faire ou qu'a prendre marcher nous qu'a prendre moto le venir du même jour tu saute la pleine à pied on pas faire rien non devant mon qu'a couper monde couper rager descend ou qu'a frapper etc. Non cetera fait noir il est un cantic. Il faut que nous allions nous pour nous Il pour nous Il où est-ce que tu prends Pour arriver oui. là, pour que monde pas des kilomètres à pour avoir une viennes dans Et puis que les gens ne pas faire mine sur vous, ou que où à toute joie. Dans un cantique, d'après mon bien saisi. Elle dit que les hommes prennent la terre. Et puis, ça, le ciel fait. Et ouais, il n'est fait coquet. Et puis, il vaut l'évangile pour consoler les malheureux. Moi, l'évangile, c'est consolation. L'homme c'est consolation. l'évangile, c'est consolation. L'homme c'est consolation. l'âme l'évangile. Même il y a tout l'autre chose.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 Ouais, nous avons tout le ne pour On gens passer gros l'argent devant. Et Pour le retour. ça. Et toutes sortes qu'a fait dans la société. C'est les qui fait le fait. Je moi moi je ne vais pas accuser, je ne pas Et devant, il l'a ça. oui. tu as offensé, tout le monde au pardon, mais il faut me dire vérité. Oh, mon nom est mon Lorsque vous voyez à quel moment il râle pour c'est survie, l'instinct de survie, il oui. nerveux, ils ont un grand goût. Et ça fait fort, lorsque c'est chrétien, lorsque c'est chrétien, moi je me dit ça, lorsque je vois un jeune garçon parler devant, il dit, pas trop en temps pour manger, il ne faut pas mépriser. pas mépriser, ça lui fait bien. Il nous pour manger? En fait, pas bon. Ou vous cas 50 dollars ou cas balance 100 dollars bas Pas mépriser, pas mépriser, pas mépriser, pas humilier, mépris mépris mépris mépris parce que ça, il cas faire oui et ou cas épanier de mauvaises pensées. Mais pas non mépriser là. Pourquoi comprendre? Oui. Ce C'est pas innocent parce que Nab, innocentémonion, non? Loin oui. de là. Mais Nabdo, la réalité. Où oui. avec moi? Oui. Mais, mais, mais, même, même, même, même, oui. ce sont si des diables. Diables, ça va avec pauvreté. Il se va misère pour rendre mon nom, bah, mon nom l'autre statue dans la société. Bah, qu'on soucline. Il dit, là, y a des gens qui sont salés, comme garçons. Ils disent qu'ils pour le faire ville. Oui, pas Pour ne pas mourir. Oui, pas de instinct, instinct de survie. Oui, pas de Mais oui. les gens qui ont arrêté pour le mode de vie, tout à temps, nos garçons passé souvent. Vous pensez ça a à il y a des gens qui font des méchancetés, des gens qui font des utilisateurs et qui ne font pas payer. Ils combattent. Ça, c'est prier pour nous, prier pour nous. Ce n'est pas critiquer pour nous. critiquer. Il y a des gens dans une situation. Je me suis sur votre frère, Je suis la de que je descendu sur frère. était bien tard je me croiser sous machine avec mon on, avec une demoiselle. Je me suis dit, je fait la Pour so mm -hmm. Il dit, je suis il dit, si je veux, si je veux aider, je ne pas c'est la vie, je ne Il dit, en pile de fois, nous-mêmes, nous avons tendance à humilier mon Dieu. Mais comment, mais comment Mon groupe de monde. Bon, venez dans l'église encore. Bon, dans l'église-là, encore, le, le Seigneur a commencé à encadrer les gens ouais, qui gagnent. On ne peut pas un principe dans l'église depuis le premier siècle. Pour les, pour les gens qui ont pour encadrer les gens qui gagne pour pas gagner gens dans l'église. on a là, ça, ça fait, les dans l'église, l'autre bagarre etc. Il dans l'église, ça, vous le tellement ils c'est seulement religieux lié. Il ne comment pas l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et puis l'autre monde a souffert. Par contre, si nous saisissons, hein? pourquoi nous saisissons, ça me dire. Hein? Donc, c'est pour montrer que même dans l'église, le diable a rentré pour, pour, pour rendre misère. Donc, l'évangile fait pour les malheureux. Long grand gros millionnaire bénéficie de l'évangile. Qui ça me dit Son miracle. Mais il paraît normal lorsque c'est malheureux pour prendre l'évangile. Il ne a pas qu'il raison. d'autres raisons encore. Je me donne des raisons. Raisons médicales, raisons de santé. Il y a des malades où il y En tant que malheureux, pas d'accès à l'hôpital. à soins pour un soin pour les malades. Et puis il dit, il donne des guérisons. dans des guérisons pour malheur. Il donne des guérisons pour gagner. Non, il pour des malheurs. Pourquoi ça ne dire pas blessé, mes amis Il y a des côtés on il pas de machine. Il est malade, il fait grave. Il ne faut pas monter de côtés à loin. Il va faut pas gagner un Même bon Dieu, moyen. Là, mon Dieu a un de guérison. Et pour guérir mon saillot, on à bon on a guéri. Et puis Et puis Dieu? Dieu. mon Dieu, glorifié. C'est important. Et pour Dieu. Et ça fait mal Si vous avez réuni, allez en dehors, vous avec 4, 5 personnes, 10, 15 personnes, vous avez montré la voie de l'évangile. Vous n'avez pas besoin de passer pour faire ça, non? montrez dans la vérité de l'évangile, montrez quoi qui est bien fait l'évangile. Vous n'avez pas besoin de parler montrer que c'est l'évangile, l'évangile qui rentre il y a 10 évangiles. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous n'avez pas besoin de faire recherche. You ne pas informé. Je suis un prophète. Si vous avez un bon chrétien, je suis un protestant. Je ne suis pas un protestant. Je ne suis pas un bon homme de Dieu, un bon chrétien qui a pris la brillante dans le pays, qui a fait des choses. Vous avez Jouel y là. Dans le monde, jouel y est là. Ce petit groupe chrétien qui a compris, c'est oui. Amen. Jésus dit non, ça va pas faire comme ça. Un euh, euh, euh, pasteur aussi là. pasteur amel là, amen là. frère tel là. Non, ça va pas faire comme ça. Et puis bon Dieu a compris, c'est bah yo On ne va pas qu'on soit même amen. Mais, quand on là, bon Dieu a des saints conseillers des monde. On y a mes côté gâteaux. Nous avons fait ça. Nous avons fait prier tout à l'heure. Mais dans le verset 30 nous avons fait l'élection pour nous. Dans le verset 30, Luc 7 là. regardez bien, oui? Mais, les pharisiens Mais les pharisiens et les docteurs de la foi, en ne faisant pas Baptisés par lui, ont rendu nul à leur regard. Ont rendu qui ça? Nul à leur regard. À leur regard le dessin de Dieu. Le de Dieu. Mais ça, pour nous marquer, Les pharisiens et les docteurs de la loi. Qui sont là? Les, les hommes religieux? Les hommes religieux, les chabraques religieux, les chabracs religieux, les groupes autant religieux, et ne faisant pas baptiser, en ne se faisant pas baptiser par lui, On rendu nul en ne faisant pas baptiser. En a que des Dieu pour eux, ce n'est pas moyen un baptême pas moins un baptême Jean-Baptiste. Amen.